Bonjour et bienvenue au cabinet MP. Mon nom est Aimé Kone, je suis le responsable marketing du cabinet MP. Dans cette vidéo, je vais vous donner 15 outils marketing à utiliser dans votre plan marketing pour augmenter vos ventes. Voilà, si vous nous découvrez pour la première fois, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche de notification ci-dessous afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. 15 outils donc à utiliser dans votre marketing pour augmenter vos ventes. Alors, permettez-moi de lire. Donc, on va classer les outils en fonction de leur utilité dans notre stratégie de vente. Dans ma vidéo précédente, je vous ai expliqué comment vous devez utiliser WhatsApp dans votre processus de vente. Donc ici, au lieu qu'à chaque fois, on explique les détails de comment ça fonctionne dans le processus de vente, je vais d'abord expliquer à quelle étape de la vente on est et les outils appropriés à utiliser dans cette étape de la vente-là. La première étape, c'est l'attraction. Lorsque vous voulez commencer à vendre, vous le savez, si vous, nous, si vous nous suivez depuis longtemps sur cette chaîne, vous savez que la première des choses à faire, quand vous devez vendre, que vous avez fini de confesser, ce votre produit et tout ce qui va avec, c'est d'abord d'attirer les prospects à vous. Attirer les prospects dans votre magasin, dans votre site internet et tout ce qui peut aller avec. Donc, le premier outil que je vais partager avec vous, c'est l'outil de publicité de Facebook, qu'on appelle Facebook Ads. Si vous voulez attirer de nouveaux prospects à vous, vous devez utiliser Facebook Ads. L'avantage, c'est que vous pouvez cibler les personnes en fonction de leurs critères, que ce soit l'âge, que ce soit de leur comportement, même sur Facebook, etc., etc. Ou encore de leur centre d'intérêt et tout ça. Donc ça c'est le premier outil que vous pouvez utiliser. Donc en utilisant les personnes pour attirer des prospects, vous allez faire en sorte que votre publicité puisse toucher de nouvelles personnes, de nouvelles personnes qui vont peut-être soit en fonction de votre produit, suivre l'éducation ou encore c'est un produit qu'on peut acheter directement, faire en sorte que le gars il puisse vous contacter pour passer à l'autre étape de la vente. Le deuxième outil que je veux vous présenter, qu'on a déjà utilisé au cabinet MP, c'est Google Ads. On l'utilisait au début, vraiment des activités et tout ça. Aujourd'hui, on ne l'utilise plus trop. Mais je le conseille généralement pour les personnes. Lorsque la personne cherche des informations sur le produit, il y a de fortes chances qu'il soit prêt à acheter en ce moment. Donc, euh, ça dépend du produit. Hein. Il y a des produits, par exemple, quelqu'un cherche un hôpital, une clinique. On ne se met pas à chercher une information sur une clinique parce qu'on est content aujourd'hui. Si on cherche une information sur une clinique, c'est bien sûr parce qu'on veut un rendez-vous avec un spécialiste, soit dans l'après-midi, soit le lendemain, en tout cas, dans un délai plus proche. On peut utiliser Google Ads en ce moment pour se référencer sur Google, de sorte qu'on puisse nous trouver facilement sur Google. Voilà, donc pour les produits où vous avez l'impression que lorsqu'on vous recherche, on aura tendance à aller directement pour l'achat du produit sans passer du temps à analyser les plus bonnes offres, etc., etc., je vous conseille généralement d'utiliser Google Ads pour cela. Parce que quand vous utilisez Google Ads, à chaque fois qu'on clique dessus et qu'on voit vos coordonnées, etc., etc. Google vous facture parce qu'il s'est dit, bon, OK, je vous ai donné un prospect. Sinon, tant qu'on n'a pas cliqué, on ne vous facture pas. Et donc, ils se disent qu'à chaque fois qu'on clique, vous avez eu les clients. Il faut profiter en fait de ça pour placer le produit qui sera vraiment idéal dans cette partie. -là. Troisième outil dont je veux vous parler, et toujours dans la catégorie de l'attraction des prospects qu'on a déjà utilisé, c'est le site Internet. Il est très important d'avoir un site Internet. Et lorsque vous avez un site Internet, vous pourrez facilement attirer des personnes sur internet. Les gens généralement lorsqu'ils veulent avoir une information plus crédible ils vont sur Google ou bien ils vont sur YouTube pour taper. Sur YouTube généralement c'est pour taper pour avoir un tuto de comment on fait quelque chose ou bien se former sur un domaine mais sur Google les gens vont généralement pour avoir une information pour se former vraiment dans un domaine. Donc quand vous avez un site internet c'est un outil de crédibilité pour vous pour montrer que vous êtes vraiment avancé dans votre domaine, vous êtes une autorité dans votre domaine. Vous avez beaucoup plus de sérieux dans votre activité. Et puis, vous pourrez attirer les personnes qui sont sur Internet à votre commerce, à votre business et tout ça. L'autre outil dont je vais vous parler et que j'ai commencé à utiliser il y a environ deux semaines, c'est Tubidi. Tubidi, c'est quoi? Tubidi, c'est une plateforme qui vous permet de pouvoir analyser les mots-clés, les comportements des personnes sur YouTube afin d'accroître le nombre d'abonnés sur YouTube. Donc, Tubidi va vous permettre de voir est-ce que le nom ou bien l'expression que vous avez, vous décidez pour votre vidéo, les gens recherchent cette expression-là. Est-ce qu'ils vont facilement retrouver votre vidéo Quelles sont les vidéos concurrentes Qu'est-ce qu'il faut mettre en bannière pour avoir beaucoup plus de clics Donc, TubeBuddy va vous permettre de pouvoir avoir tout ces éléments-là. Donc, je vous conseille, si vous avez une chaîne YouTube, bien sûr, d'utiliser TubiDi pour accroître votre chaîne YouTube. Autre outil digital que j'utilise et qui permet d'avoir vraiment des abonnés, c'est Search Console Insight de Google. C'est lorsque vous êtes inscrit sur Search Console Insight, vous avez les expressions que les gens tapent généralement pour retrouver votre site Internet. Vous avez vos articles qui sont les mieux référencés. Quand un article est référencé, ça veut dire que facilement il est trouvable sur Google. Quand quelqu'un tape quelque chose de ce domaine, on peut facilement vous trouver, etc., etc. Donc, vous avez beaucoup plus de changement classer en première page ou encore en premier même pour que les gens puissent cliquer pour tomber sur votre site internet. Donc, Search Console Insights va vous permettre de pouvoir mieux référencer votre site internet. Beaucoup de personnes ne l'utilisent pas, mais nous, on l'utilise. Alors, le dernier outil concernant la catégorie de l'attraction qui va vous permettre de pouvoir attirer des prospects à vous, c'est Uber Suggest. Uber Suggest, j'utilise encore la version gratuite. Bientôt, je vais passer à la version payante. Le temps de rien voir encore comment ça s'utilise. Mais Uber Suggest, je me suis rendu compte que c'est très, très important parce que le fondateur Nel Patel, c'est vraiment une autorité dans le domaine du référencement au monde. C'est-à-dire, il peut vous prendre au moins cinq langues où il est référencé. Il écrit en anglais, mais quand vous tapez en français, il y a de fortes chances que vous tombez aussi sur son site internet parce qu'il est référencé dans le monde. Avec son outil, vous avez la possibilité de voir en local, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, comment vous êtes référencé par rapport à un article, trouver des mots clés, trouver des idées de contenu, etc., etc., qui vont vous permettre de pouvoir mettre au plus haut niveau votre site internet dans les recherches de Google. Donc, vous pourrez tester Uber Suggest ou encore vous tapez Neil Patel, vous allez trouver son site internet sur Google. Ça, ce qu'on vient de voir, sont des outils qui vont vous permettre de pouvoir attirer des prospects à vous. On va passer maintenant à la deuxième étape. Lorsqu'on attire des prospects, il faut proposer l'offre « rentrer en négociation ». Donc, on va avoir quelques outils qui vont vous permettre de pouvoir négocier vos tarifs avec vos clients pour vous permettre de pouvoir passer à la deuxième étape. Le premier outil, que je conseille pour pouvoir faire ça, c'est ce qu'on appelle une page de vente. La page de vente, c'est quoi C'est l'écriture, la mise en forme écrite de votre offre. Vous avez la possibilité de réfléchir à tout ce que vous voulez dire sans oublier quelque chose, dans le bon ordre, en ajoutant à chaque fois les éléments concrets ils vont vous permettre d'accroître votre crédibilité sur votre page de vente. Donc, les pages de vente, il y a plusieurs entreprises qui proposent cela sur Internet. En anglais, landing page. Si vous tapez sur Google, vous allez avoir des outils. Il y a plusieurs méthodes. On peut insérer même des outils de paiement directement. Mais nous, on utilise encore une méthode vraiment basique. On a mis ça sur notre page. Avant, c'était une page Word simplement finit et puis on, on met en PDF. On, on mettait ça sur Google Drive. Aujourd'hui, on a ça sur notre site Internet. Donc, c'est vraiment basique. On écrit tous les éléments de la page de vente avec tout ce qui va avec les cinq éléments clés pour avoir une offre bien irrésistible, on met ça. Donc, vous pouvez taper sur Google, avoir des entreprises qui vont vous proposer comment faire en sorte d'avoir une landing page avec tous les éléments qui vont avec des éléments de paiement automatique et tout ça. Ça fait vraiment gagner du temps parce que vous ne pouvez pas répondre à toutes les personnes qui vont vous contacter sur Internet, par mail, dans les messageries de Facebook, par WhatsApp, c'est beaucoup. Et avec landing page ou bien encore les pages de vente, vous arrivez à montrer votre offre à beaucoup plus de personnes plus rapidement le deuxième élément dont je voulais vous proposer c'est le chatbox chatbot c'est un élément qui permet de pouvoir répondre de manière anticipée aux questions du client voilà donc vous allez programmer lorsqu'un client vous contacte qu'est ce qu'il dit d'abord il dit je veux avoir votre catalogue quels sont les produits que vous vendez où est-ce que vous vous situez quand vous savez ça vous allez poser déjà ces questions-là et donner proposer des réponses automatiques de sorte que quand la personne entre dans votre messagerie il clique simplement sur la question qu'il veut poser et il a une réponse qui est liée à la question qu'il a posée. Donc, les grandes entreprises ou bien les institutions qu'on connaît, que ce soit CIE ou Sodeci, et qui ont qui sont beaucoup de clients qui les contactent, ils utilisent généralement aussi ce genre de chatbot. Vous pouvez les utiliser dans votre messagerie, vous pouvez les utiliser sur votre site internet pour que les gens puissent vous contacter et avoir des réponses beaucoup plus rapidement. L'avantage, c'est que ça ne fait pas attendre vos prospects. Ça donne l'air d'une entreprise moderne. Mais petite appréciation pour moi, l'inconvénient, c'est que quand vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. <rire> voilà, vous n'êtes pas là. Et puis avoir des choses auxquelles vous n'avez pas pensé comme question, le prospect il se pose ça. Et puis, quand il n'a pas de réponse, il va quelque part d'autre. Ça, c'est un peu le pincement que moi j'ai lorsque j'utilise ce genre d'outil. Avant, je l'utilisais. Mais aujourd'hui, on a retiré ça de nos pages, sauf le site Internet où on a laissé, qui est directement lié à WhatsApp, mais pas avec une réponse automatique. On répond de manière humaine au prospects. L'autre outil dont je vais vous parler, c'est SG Autorépondeur ou encore les autorépondeurs simplement. Les autorépondeurs, ce sont des outils de mailing, d'emailing qui vont vous permettre d'envoyer des milliers d'emails à vos contacts qui auront déjà inscrit leur mail dans votre outil. Donc, il y a une prochaine vidéo que je vais faire pour vous expliquer comment utiliser ces différents outils-là. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails. Mais avec l'emailing, vous pouvez faire le suivi de vos prospects, non seulement, mais vous pouvez aussi proposer vos offres à chaque fois quand vous envoyez le mail au prospect. Voilà, vous êtes sûr de pouvoir cibler les bonnes personnes qui ont vraiment entre leurs mails parce qu'ils ont un intérêt pour le produit ou le sujet que vous traitez. OK, après la proposition de l'offre commerciale, la prochaine étape, c'est le suivi. Le suivi, ce sera pour les personnes qui n'ont pas acheté votre produit. Il y a des clients qui ne vont pas acheter lorsque vous allez leur proposer votre produit. Ces personnes-là, il faudra faire ce qu'on appelle le suivi. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué un peu ce que c'est que le suivi. Si vous voulez avoir des détails sur le suivi, il faut visiter nos pages. Il faut visiter notre chaîne YouTube, là. Il y a une vidéo, voilà. Et aussi, notre site Internet, il y a un article écrit spécialement pour le suivi. Donc, quels sont les outils que je conseille pour pouvoir faire le suivi d'un prospect D'abord, premier truc que je conseille, qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est un sur-autorépondeur. Un sur-autorépondeur va vous permettre de faire le suivi sur des années et de la même manière. Pour les personnes qui vous suivent. C'est-à-dire, le message 1 que vous avez envoyé au premier jour, c'est ce même message-là qui sera envoyé dans dix ans à la personne qui fera aussi son premier jour dans votre outil d'emailing. Ça sera la même chose pour deux jours, dix jours, etc., etc. Donc, c'est une séquence d'emailing qu'il y préétabli et à chaque fois qu'il rentre dans le processus, il aura ces emails-là hein, de manière séquentielle et au jour que vous aurez déterminé. Le deuxième outil que je conseille pour faire le suivi, c'est WhatsApp. Dans mes recherches, Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé un outil qui va permettre d'automatiser ce suivi-là. Ce serait très, très intéressant parce que le taux d'ouverture de WhatsApp est vraiment élevé que le taux d'ouverture des emails. Je crois qu'on est à 90% au moins des messageries en WhatsApp, alors qu'encore avec les mails, on est autour de souvent 10%. 10% même élevé. Souvent, on est autour de 3-5% des emails qui sont ouverts. Donc, si on a un outil qui va permettre d'automatiser le suivi des prospects via WhatsApp, ce serait très intéressant. Ça, c'est Avis au... Les informaticiens qui nous suivent à travers cette vidéo. Mais on peut faire le suivi de manière manuelle. Voilà, il y a la liste de, de diffusion qu'on utilise sur WhatsApp et puis aussi il y a les messages qu'on écrit de manière basique. <rire> Avec la main, on envoie, voilà. Et l'autre élément, c'est les SMS. Les SMS que beaucoup de personnes utilisent d'ailleurs. Les SMS des téléphonies, des entreprises de téléphonie mobile qu'on a sur le marché. Il suffit seulement d'enregistrer le numéro de vos clients et puis de faire le suivi, de l'envoyer des messages. Il reste le même, que, que soit la plateforme. Donc, toutes ces étapes-là, c'est pour soit Attirer le prospect, soit proposer l'offre, soit faire le suivi. Alors, le dernier outil que je vais vous proposer, c'est Canva. Il n'est pas forcément dans ces étapes-là. On peut l'utiliser à n'importe quelle étape. Faire une créa pour attirer, une créa pour proposer, l'offre, une créa pour faire un suivi. Canva, c'est un outil qui va vous permettre de pouvoir faire des créas, des affiches publicitaires, pour pouvoir mettre en valeur les produits que vous avez les mettre en image. Donc, Canva a une version gratuite. Je le conseille pour les personnes qui veulent faire du design pour leur business, mais qui ne sont pas avancés en design. Ça va vous permettre d'aller plus rapidement, avoir des designs plus cohérents et plus beaux. Donc, on a déjà fait un article précédent sur Canva. Vous pouvez trouver cet article-là sur notre site internet « w Marketing Pratique ». Dans une vidéo prochaine, je pourrai vous détailler comment utiliser Canva, si vous êtes en version gratuite ou en version pro, pour pouvoir avoir de beaux visuels pour animer vos pages, pour avoir tout simplement des créas pour vos événements. C'est là que je termine, je ne vais pas pouvoir faire un résumé de tout ce qu'on a dit, mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous utilisez un outil digital, il faut l'utiliser, il faut savoir à quelle étape de la vente vous devez l'utiliser. Et les outils digitaux, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les outils digitaux ne vendent pas pour vous. C'est vous qui manipulez l'outil digital pour avoir des ventes. L'outil digital en lui-même ne vend pas pour vous. C'est vous qui manipulez pour qu'il puisse avoir des ventes. Ce qui fait que si moi j'utilise un outil digital, je peux avoir peut-être un résultat de 50 sur 100. Et une autre personne, si elle utilise un outil digital, elle peut avoir 20 sur 100. Voilà, donc l'outil est là, l'outil est concret, il marche. Mais c'est vous qui devez pouvoir insérer les informations qu'il faut pour avoir des résultats. Donc, je termine en disant à tous ceux qui nous écoutent pour la première fois, si vous voulez avoir une formation concrète en marketing, je vous invite à télécharger toutes nos ressources gratuites au bas de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos qu'on va faire au sujet du marketing, de l'entrepreneuriat et tout ce qui va avec. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.